Ah, faut faire l'intro. Oui, intro. Intro. Première. <rire> bonjour la caméra, bonjour toi. Bonjour les wheelers. Alors aujourd'hui c'est pour une petite euh, balade. Bien sûr toujours dans les règles hein, des 10 km. Nous allons euh, dans la forêt du.. Du Nouveau, c'est ça Oui c'est ça <rire> Et donc euh, bah, je vous présente euh, l'équipe. Donc Stéphane. Je le présente plus moi. Et l'homme qui n'a pas ses cornes aujourd'hui encore et encore, oui. Ça va venir. Bah c'est parti, allons-y cette petite balade dominicale, complètement improvisée par l'envie du moment et sous un beau soleil de printemps, se déroule dans leur métropole et plus précisément dans le sud de Strasbourg, entre Oswald, Ilkirch, la réserve naturelle de la forêt du Neuhof et la Méno. L'occasion pour nous de déambuler dans les quartiers qu'on n'a pas l'occasion de fréquenter en Géroroux, mais qui nous permettent de nous rendre compte de la qualité des pistes cyclables joli, beau, hein et des rencontres bestiales qu'elle permet. Oui, mmh, c'est bon ça <rire> on continue notre progression entre Venelle, Gravière et Canal de la Marnorin avant de pénétrer dans la forêt rénale du Neuf à la recherche d'un wheeler d'exception pour nous guider. Bon, vu qu'on est dans la forêt du Neuf, on va chercher Salvatore, alias spots pour qu'il nous fasse découvrir des petits spots sympas. C'est pour la vidéo <rire> bon bah On se retrouve là à l'Aubrier-Grof, voilà, à la forêt du Neuf, et puis on va faire un petit tour. On va aller faire un petit peu de chemin forestier, de bois un peu plus euh, fun. Hop là, on y va maintenant Et c'est parti pour une épopée forestière dans la forêt Rénade de Strasbourg, qui mêle petit chemin goudronnier et sentier sinueux étroit emmené à toute allure par un salvateur bravant les branchages au point d'en déchirer la poche de son pantalon, Damien et Yannick s'amusent à se piéger mutuellement. Mais qu'est-ce que tu, tu me fais Tu me fais des pièges Quand Tu me fous les branches dans le visage, là Qu'est-ce qu'il fait Non mais je vais lui faire bouffer, ces phug Et pendant que les deux font mes vue, Stéphane, quant à lui, perd l'équilibre. Ah Alors, qu'est-ce qu'on fait <rire> Tu fais du off road euh... J'étais impressionné par euh... la végétation. <rire> et maintenant, place à un peu de nostalgie et de poésie. Au petit lac que vous pouvez voir derrière moi, en fait, c'est un endroit où ma maman m'emmenait quand j'étais tout petit. Au fur et à mesure du temps, l'adolescence, et tout le bordel, ben... J'ai jamais su où c'était, je lui ai demandé, elle m'a dit c'est quelque part dans la forêt d'Ilkirch ou d'une comme ça. Et puis il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé. Puis voilà, c'est ici où il y avait cette petite histoire qui rôdait, qui disait qu'il y avait une tortue géante à l'époque, quand on était petit, quand on avait 5 ans, hein, 6 ans, on prenait les matelas pneumatiques et puis on allait là-bas, au fond, et on essayait de trouver euh, cette tortue géante, qui certainement n'existait pas. <rire> et voilà. Et on continue notre avancée, non sans difficulté. Oh non, oh non <rire> jusqu'au terrain de jeu préféré de Salvatore. Les sentiers comme on les aime. Enfin, je pense. Hein. J'espère que c'est un plaisir partagé. Ah non, mais c'est monstrueux Ça, ça se voyait pas trop. Ah non, non, ça, non ça, ça se voit pas non. trop. Non, mais non, mais là, je pense que ça se voit pas à l'écran, mais c'est énorme. Euh, mais t'as vu la distance que c'est Non, faut vraiment y aller. Faut pas, y, faut vraiment pas euh, hésiter, faut y aller. Non, si. non, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, non, non. ça vous vous le faites Moi je le fais pas <rire> ouais, c'est ça Là, Faut pas hésiter tu vas faut y aller Ah oh, oh. C'est dans la boîte C'est dans boîte Tu rentres à pied maintenant ça va, on va recommencer. Alors, on va recommencer, ok, on va recommencer. Alors, on va recommencer. Et c'est à force de détermination et de courage que notre wheeler des bois a fini par maîtriser son environnement pour la plus grande fierté de ses compagnons du jour. Bravo à toi, Salvatore. Et maintenant, Urbex. On <rire> vous présente ma maison, on vance encore en travaux. Hein. Vous avez remarqué, on a décidé d'investir dans les bunkers. <rire> Marché qui a de l'avenir Tu bah, vois rien du tout en fait, tu vois pas ce pas lumière en fait, je vois pas ce que. y c'est une ligne droite moi. moi. <rire> ça fait <rire> vraiment le mec, ça Alors ici, il y aura ma chambre. Ça va bien, la cuisine, c'est par là. <rire> tu T'avais pas envisagé que cuisine, par là Ici Ah si, c'est mieux, c'est mieux ici, c'est sous, sous les plombs. <rire> là, on arrive sur le jardin extérieur. Plus surplommé. C'est un peu le chantier. On... Hein. Ils ont encore, encore ah, Donc, euh, on pas encore ouvert. Donc, comme on n'a pas encore. C'est marrant. Là, on a perdu les clés. Il n'a pas encore signé le bail. Non, ce <rire> coup, <vous> <rire> <promis>. <rire> me, on se couvre promis. Hé, je C'est pas Il y a moyen d'avoir des camps là-dedans en fait. Hein. Bah oui. Bon, en tout cas, on peut dire que les fondations sont solides. Hein. Un mur et il est porteur. Pas d'humidité <rire> Il pas de fissure. Là, il y a un qui sont écrits. C'est de guerre, ça Ouais, je crois que ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Les ouf Tu connais cette tribu Non. Sinon, il y a un qui a été créé déjà ici. Pour ne pas faire de pub, Voilà. C'est une petite fenêtre, Oui. À l'époque, ils mettaient les pics, là, quand les mecs, ils passaient à pics. Tiens Tiens Bon, si la balade dans le bunker, ça vous a plu, euh, vous le dites dans les commentaires et on, on essaiera de faire un épisode euh, sur les bunkers en Alsace en règle générale. Joli ces petits sous-bois là. Hein Mais, franchement, c'est cool. Là. Yannick attaque. Il est en pleine attaque. C'est juste excellent. Bon, C'est ici que nos chemins se séparent, chers Wheeler. Je vous laisse ici à l'étang du la plus belle plage de Strasbourg. Allez, check, check les cocos. Elle était déjà belle celle d'aujourd'hui. On peut faire mieux. Et bonne soirée, bisous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Oui, c'est du France Gall, et alors Hop là, guys, et roule ma poule. <rire>